de ce moment je te reconnais Saint Esprit de Dieu prend le contrôle. Saint Esprit, Saint Esprit de Dieu prend le contrôle. Saint-Esprit, shalom, shalom, shalom. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, non pas notre volonté. Mais que seule la tienne soit faite, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit. Nous voulons honorer Seigneur Prends le contrôle Irin bebebe kundo lo so yoro ro kunda yama so koro scendere bebe kinda baba kanda ya serebe yama sororo so yoro ro kunda yama shanda yama kanda Shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, shalom, shalom en ce soir, que la paix de Dieu soit avec vous, la paix de Christ est votre partage, shalom, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix de Christ, qu'elle soit notre partage. La parole de Dieu déclare qu'il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que cette paix soit notre partage ce soir. Les tribulations, les perturbations laissent place à la paix maintenant. Nous voulons, perdre de gloire, te rendre toute la gloire. Nous voulons t'honorer, t'élever ce soir. Nous voulons te dire à quel point est ce que nous reconnaissons ta suprématie et ta grandeur. Nous voulons ce soir te dire à quel point est ce que nous reconnaissons ta surpuissance et nous savons qu'il n'y a que Dieu, que toi. Toi seul es capable d'accomplir toutes choses excellemment bonnes en son temps. Et c'est toi qui a permis qu'un jour comme celui-ci puisse voir son existence. Et nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci papa. Oh, Jésus, qui étions-nous pour que toi, tu puisses nous choisir pour que ce soir, nous puissions encore avoir les mots dans notre bouche pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Quel privilège avons-nous, oh Dieu Ah, Seigneur, merci. Oh, tu nous donnes, Seigneur, les mots dans notre bouche pour pouvoir t'honorer, te glorifier, Seigneur. Comment la joie en notre âme ne pourrait pas se manifester maintenant, Seigneur? Oh Seigneur, merci. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, pas à clé. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je soumets à l'autorité du Saint-Esprit maintenant toute l'atmosphère d'adoration et de louanges dans laquelle nous voulons tous nous insérer. Je soumets à l'autorité du Saint-Esprit tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Maintenant, Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Nous voulons rentrer dans tes parvis avec des chants de louange, Saint-Esprit de Dieu Kanda. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Les adorateurs devant l'éternel, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous rencontre là où vous êtes maintenant, que la parole de louange et d'adoration qui sortira de nous maintenant, atteigne vos domiciles, atteigne les lieux où vous vous trouvez, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est en train de partir en ce soir. Recevez, recevez, recevez, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez maintenant la joie du Seigneur. Ah, nous allons proclamer la joie de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Mm -hmm. Vous allez être exaucé, je suis venu vous dire que vous allez être exaucé, vous allez être exaucé ce soir. Alors Seigneur, je viens ce soir vraiment encore une fois honorer ton Saint Nom et te rendre grâce pour la révélation de la parole que tu nous donnes. Merci Père parce que c'est toi qui nous donnes de pouvoir t'adorer, te louer, te magnifier, t'élever, te glorifier. Nous venons encore une fois te dire qu'il n'y a d'autre Dieu que toi, nous venons nous soumettre à ton autorité. Nous venons encore une fois te dire qu'il n'y a d'autre Dieu que toi, nous nous soumettons à ta surpuissance. Seigneur, mets-toi maintenant les mots dans notre bouche et donne-nous de pouvoir te glorifier comme toi tu le désires. Donne-nous Seigneur d'avoir la semence entre nos mains pour pouvoir semer, Seigneur, comme toi tu le désires dans le champ de ton royaume. L'émotion à nourrir Lorsque l'on désire être exaucé Et la joie Laissez-moi vous dire Que la joie est une force La joie est un esprit La joie est l'esprit Qui nous est communiqué par la puissance Du paraclet dans Galate 5 La parole de Dieu déclare que le fruit de l'esprit Est aussi la joie et je suis venue vous communiquer ce soir la joie. Je suis venue vous communiquer la condition de votre exaucement. Ah, j'aime parler de... Piste d'atterrissage, vous me connaissez, j'aime parler de piste d'atterrissage. J'aime préparer le terrain parce que je crois que le Seigneur a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Toutes les faveurs, les grâces et les bénédictions nous, déjà, nous ont déjà été accordées il y a déjà 2000 ans. Il ne tient qu'à nous de pouvoir lever les mains pour pouvoir les saisir. Et lever les mains aujourd'hui va consister à pouvoir juste faire un petit rictus d'un côté gauche et d'un côté droit de vos lèvres. On appelle ça le sourire. Que ce sourire-là vous puissiez maintenant... Vous y soumettrez que ça puisse se transformer en joie. Nous allons permettre au Saint-Esprit de se sentir honoré au travers de cette joie. Au commencement était la parole, et rien n'a été fait sans elle. Tout a été accompli par la parole, n'est-ce pas Je veux aujourd'hui au travers de la parole vous dire que nous pouvons recevoir les faveurs de la parole de notre bouche. Au travers de la parole qui dit... Dans psaume 19,15, Reçois favorablement. » La parole de Dieu dit dans psaume 19,15, Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » De quels sentiments s'agirait-il si ce n'est celui de la joie Alors aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de reçoire favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Je veux véritablement que cette joie que nous puissions communiquer entre nous, au travers de la, des paroles qu'il mettra en notre bouche, puisse transformer votre existence et puisse préparer la piste d'atterrissage à la joie, à la faveur, à la grâce qui va se manifester et se décanter. Nous sommes le premier jour de la semaine spirituelle. Et en ce dimanche où j'ai la faveur et la grâce de pouvoir proclamer le nom de notre Dieu, laissez-moi vous communiquer cette joie qui va vous conduire tout le long de la semaine. Oh, reçois favorable. Les paroles de ma bouche Les sentiments de mon cœur Accepte l'offrande de ma vie Accepte l'offrande de ma vie Encore Reçois favorablement Les sentiments de mon cœur acceptent l'offrande de ma vie et grandir en moi ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Dites-lui d'accepter l'offrande de votre vie. Ouvrez la bouche pour demander au Seigneur de prendre en sacrifice tout ce que vous avez à lui offrir. Les paroles de votre bouche, les sentiments de votre cœur. Ce que vous avez de mieux à offrir à votre Seigneur sont les sentiments les meilleurs de votre cœur. Que cette joie puisse être véritablement un commandement auquel vous vous soumettez. Que cette joie lui permette de pouvoir véritablement oh, vous recevoir ce que vous avez de meilleur en vous. Alors, en attendant même que la joie parfaite qu'il vous promet puisse arriver, ce que je veux te dire, mon frère, ce que je veux te dire, ma sœur, c'est qu'avant que la joie soit parfaite, c'est qu'il y a une joie intermédiaire. La joie intermédiaire que tu dois manifester à l'endroit de ton Dieu et la joie que nous sommes en train de manifester maintenant en louange et en adoration. Je veux véritablement que tu saisisses cette révélation par la parole et que tu saisisses véritablement que la joie qui va se manifester, que la parole déclare dans Jean 16, 24, afin que ta joie soit parfaite au travers de la demande que tu vas faire. Sache que la joie intermédiaire, là, c'est ce que tu es en train de faire. C'est la louange et c'est la louange et l'adoration que tu vas lui manifester. Voilà la révélation que je veux te communiquer en ce jour. Que cette joie soit celle par laquelle tu es en train d'attendre l'exaucement à ta prière. Alors disons seulement, chantons seulement la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante. Alléluia. Alléluia. Alléluia. La monde chante, Allélu Alléluia, avec joie. Gloire à Dieu qui est dans les cieux, Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux, Alléluia. Et tout le monde chante, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Sur la terre. Dans les cieux. Et tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Allélu, Georgette chante Alléluia. Et, te chante, allélu. alléluia. et Franklin, est-ce que tu chantes aussi alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux, alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux, alléluia. Tout le monde chante, allélu. alléluia. Tout le monde chante, allélu. alléluia. Sur la terre, Alléluia. dans les cieux, Sylvie chante Allélu Alléluia, chante aussi Alexica, Alléluia. vous tous connectés, chantez Alléluia. Alléluia, chantons tous Alléluia, Alléluia, il est bon de louer Dieu, Alléluia. Allé. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, Il est bon de louer Dieu. Et louer Dieu. Louer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia, Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamer Dieu. Acclamer Dieu. Il est bon de chanter Dieu. Chantez Dieu, chantez Dieu, chantez Dieu, chantez pour Dieu, il est bon de chanter Dieu, chantez Dieu, il est bon. Il est bon de danser pour Dieu, Alléluia. Il est bon de sauter pour Dieu, allé Alléluia. Sauter Dieu, sauter Dieu. Il est bon de... Frères et sœurs, ce que je veux vous communiquer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être dans la joie pour manifester la joie. Commandez maintenant à votre tristesse, à votre dépression, à votre tristesse que vous avez une joie qui est supérieure. « Soyez toujours joyeux » est un commandement. La, le commandement de la parole de Dieu est de dire que nous devons être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances les scientifiques ont prouvé que selon l'état d'esprit que vous êtes, vous êtes capable de transformer même les cellules négatives et de maladies dans votre corps vous êtes capable au travers de la puissance de la joie que vous pouvez manifester de transformer une atmosphère de changer une circonstance de faire basculer une situation du tout autour, je l'ai expérimenté au milieu de la détresse, au milieu de la souffrance, au milieu de la maltraitance, au milieu de la dépression je commandais alors à mon état d'esprit de pouvoir être transformer au travers d'une joie que je lui commandais, vous savez comment? Juste par la louange. Et cette louange, cette louange, quel qu'était l'état de mon corps, quelle qu'avait été l'intégrité de mon physique qui avait été atteinte, je louais Dieu. Je le louais, quelles qu'étaient les circonstances et aujourd'hui je veux pouvoir vous dire que ça marche. La louange dans la joie, par la joie que le Seigneur nous communique, est une puissance qui transforme les situations. Laisse-moi te témoigner que je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, yes, et s'il me manque la voix, le loue avec mes mains, s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds, s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme, et chante-voix ah oh, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Si me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Si il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là haut. Et s'il me manque Et pour le moment, j'ai la voix, donc je le loue avec la voix. Frères et sœurs, chantez pour Dieu avec la voix. Je le loue avec la voix. Je le loue avec la voix. Je le loue avec la voix. voix. voix. S'il me manque les voix, je le loue. que les mains, je le loue avec mes pieds. Et si j'ai des pieds, louleux, Si j'ai des mains, loule. Si j'ai une voix, loule. Et s'il me manque la main, c'est que je le Je vois ton, ça. Hey, ton nom est écrit là-bas là là On peut pas enlever Là-haut là-bas Là-haut là-bas Mon nom est écrit Là-haut là-bas là Mon nom est écrit Là-haut là-bas Là-haut Là-haut là-bas Mon nom est écrit que ton nom peut être écrit, sans ton nom est écrit en réalité, est-ce que j'en ai la conviction que ce soit une source de joie pour toi Si tu cherchais une source de joie et que tu regardes autour de toi tes circonstances et que tu te dis que tu te dis que tu es triste, qu'il n'y a rien qui marche comme toi tu veux, que ton mariage n'est pas comme ça se manifeste comme tu veux, que ton travail n'est pas comme celui que tu veux, que tu n'as pas suffisamment d'argent comme ce que tu veux. Permets, permets vite, permets seulement juste que la joie se manifeste en toi au travers de cette joie que tu as de savoir que ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon... Non. Mon nom, Mon nom est écrit là-haut oui. de vie. Mon nom oui. est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie, non? Elle, rien est effacé. Il est Les... écrit pour l'éternité. Oui. Alléluia. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Et le nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Alléluia Mon nom. Joie. Pour Alléluia. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Quand tu considères le sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha, pour toi, pour moi, il n'a pas désiré que nous soyons restés dans le péché, dans l'iniquité, dans le propre. Non. Il a versé son sang à la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. N'est-ce pas un sujet de joie N'est-ce pas un sujet d'allégresse N'est-ce pas une des raisons pour laquelle tu dois te réjouir Manifeste cette joie Parle aux circonstances de ta vie pour dire, un, un. il m'a commandé d'être toujours joyeux. Le Seigneur, ton fabricant, celui qui a fabriqué tes os, tes muscles, ta chair, celui qui est au contrôle de ta tête, aux pieds, qui connaît chacun des cheveux, a dit que tu devais être toujours joyeux. C'est comme s'il connaissait exactement ta mécanique, il connaît ton âme, il connaît ton esprit. Il sait que c'est la solution. Permet que la joie du Saint-Esprit t'habite et ne permet pas que cette joie te quitte à aucun moment. Et tu sais quel est le secret Laisse-moi te dire qu'il n'y a que par le feu du Saint-Esprit. Il n'y a que par le feu du Saint-Esprit que tu peux être maintenu dans cette joie permanente. Quelles que soient les circonstances, alors on va demander au Saint-Esprit de faire descendre son feu sur nous. Esprit descend sur nous, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Saint-Esprit sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, oh! esprit descend sur nous. Comme au temps de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme au temps de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, oh, oh, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh oh, esprit descend sur nous. Comme au temps de la pentecôte. Esprit descend sur nous. Chante. Comme au temps de la pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit transforme nous. Oh, oh, oh esprit transforme nous. Esprit transforme nous, oh, oh, esprit transforme nous. Esprit transforme nous, esprit transforme nous. Esprit transforme nous, oh, esprit transforme nous. Comme au temps de la pentecôte, esprit transforme nous. Comme au temps de la pentecôte, esprit transforme nous. Esprit descend sur nous. Oh, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Oh, esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. esprit descend sur nous. Oh, esprit descend sur nous. Saint-Esprit. Comme au temps de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme au temps de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, oh Esprit descend sur nous. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Saint Comme au temps de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, oh sur nous. Oh, oh, oh, esprit descend sur nous. Oh, oh, oh. esprit descend sur nous. Oh, oh, oh, esprit descend sur nous. Comme au temps de la Pentecôte, esprit descend sur nous. Yes. Comme au temps de la Pentecôte, esprit descend sur nous. Donne-moi ton fruit, Saint-Esprit, maintenant. Donne-moi ta joie, Saint-Esprit, maintenant. Ta joie, Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, je t'invoque maintenant ta joie. J'ai besoin de toi pour transformer mes circonstances. Là où je ne peux pas, Saint-Esprit, toi seul, tu pourras. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste maintenant. Tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma sœur. Toi, tu sais que tu veux agir, Saint-Esprit, donne-lui la joie. Tu as dit que tu voulais que sa joie soit parfaite et qu'elle soit exaucée. Ma sœur ici présente désire être exaucée, Seigneur, dis-lui que c'est la joie. Que sa joie soit parfaite, mais en attendant sa joie parfaite, donne-lui de pouvoir te louer, te chanter avec la joie. Esprit descend sur elle, oh esprit descend sur elle Esprit descend sur elle, oh, oh esprit descend sur elle Maintenant, touche ma soeur maintenant Saint-Esprit donne-lui la joie Donne-lui d'éclater, de rire là où elle est là maintenant Je sais que c'est la joie, c'est la joie qui l'anime C'est la joie maintenant, c'est la joie qui la transforme maintenant Esprit descend sur nous, esprit descend sur nous, esprit descend sur nous, Saint-Esprit, il n'y a que par toi, il n'y a que par toi que nous puissions véritablement manifester cette joie, il n'y a que par toi Saint-Esprit. Parfois, c'est même au-dessus de nos forces, nous sommes incapables de manifester la joie. Tu connais les circonstances, tu connais les situations, tu connais les réalités. Mais nous voulons proclamer à ces réalités la vérité du Saint-Esprit, la vérité de ce que toi tu as proclamé pour nous. Seigneur, oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont en deuil au moment où nous parlons. Il y a des enfants qui sont décédés, il y a des mamans qui sont décédées. Il y a des personnes qui ont perdu la vie, il y a des maisons de deuil. Oui, mais toi, Seigneur, tu es en train de nous commander la joie envers et contre tout. Oh, Saint-Esprit, mets-en-nous la joie. Mets-en-nous la joie que nous ne pouvons pas manifester oh, par nos propres chairs, Nous invoquons nous. une joie surnaturelle maintenant. nous avons besoin de cette joie surnaturelle. Oh, ouais. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. esprit le temps de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Comme temps de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Oh, oh. Esprit descend sur nous, Saint-Esprit. Esprit, Esprit descend sur nous. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence. Oh, oh, oh. C'est esprit de censure nous chez le bébé kandayama, c'est le kindayama, chandaya maringa. Le bébé kindayama, sondoro soko ya, chinde le bébé Roba yama qu'indra ya mas chendera Yama Tundorose. va baba kanda ya mas chendera va yama se. baba Esprit descend, esprit descend sur nous, esprit descend sur nous, esprit descend sur nous, esprit descend sur nous. Je veux t'adorer. Hey, hey, hey. Saint-Esprit, viens maintenant, ô oh Dieu de gloire, des serviteurs et des servantes qui sont ici réunis. Remplis-les maintenant et transforme-les par la joie toute puissante que tu veux leur manifester. Entretiens la joie du Saint-Esprit en attendant que la joie soit parfaite. Jean 16, 24 te dit que vous pouvez demander. Il vous faut demander pour que votre joie soit parfaite. Mais en attendant permettez qu'en Proverbe 10, 28, la parole de Dieu dit que l'attente des justes n'est que joie. Proverbe 10, 28 dit que l'attente des justes n'est que joie. Alors cette joie, nous allons la manifester aujourd'hui. Nous allons manifester cette joie quelles que soient les situations. Et nous allons dire aux circonstances de notre vie que nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie Libéré. Hey, tu es dans la joie ou tu n'es pas dans la joie? Tu es dans la joie, tata Marianne. Tu es dans la joie, Béatrice Mills. Est-ce que Sylvie est dans la joie? Je n'entends pas la joie de Corinne. Alors, évangéliste Josué, sommes-nous dans la joie? Corinne, Georgette, les adorateurs, êtes-vous dans la joie? Je suis dans la joie. Une joie immense. Yes. Je suis dans l'allégresse. Car mon Dieu m'a libéré. Tel que tu es, c'est pas comme ça que tu étais. Reconnais que là où tu es n'est pas là où tu étais hier. Et alors si tu as été transformé d'hier à aujourd'hui, t'imagines à quel point est-ce que tu peux être transformé d'aujourd'hui à demain Dans la perspective de cette joie et par la foi qui t'anime, parce que tu es en train de manifester ce que tu n'as pas encore vu. Parce que tu es en train de manifester une foi. Cette ferme assurance en ces choses que tu espères. Demeure dans la joie. Ton papa est fidèle. Je veux te dire que ton Yahweh, il est fidèle. Il m'a montré cette fidélité. À cause de cette fidélité, même si je ne vois pas encore ce que j'aspire à voir, je ne peux pas demeurer sans joie dans moi. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré, je suis dans Abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré. Je suis... à craindre car Yahweh m'a libéré La fidélité de notre Dieu nous donne d'être dans la joie. La fidélité, celle qu'il manifeste lorsque nous ne sommes pas fidèles. Cette fidélité ah, me laisse toujours dans une émotion particulière. Cette émotion, mes frères, mes sœurs, c'est la joie. Et je vous souhaite que cette fidélité la soit de votre partage. Qu'il manifeste à votre endroit cette joie parfaite. Afin que cette émotion de joie que vous devez continuellement nourrir, vous donne de pouvoir véritablement être la piste d'atterrissage pour l'exaucement à laquelle vous aspirez. Manifestez cette joie, quelles que soient les circonstances de votre vie. Je veux vous partager avec vous la parole de Matthieu au chapitre 13, celle dans laquelle euh, la parabole de la semence qui a été faite dans une bonne terre a prouvé, que, a démontré que c'était sur une terre fertile qu'elle a pu véritablement euh, fleurir, n'est-ce pas Alors pour paraphraser, pour illustrer la terre fertile qui est capable de véritablement faire produire du fruit, cette terre fertile est un cœur joyeux. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit que c'est un cœur joyeux, est un bon remède alors, si notre fabricant, imaginez imagine un fabricant de voitures, et je sais pas, Ferrari, Porsche ou whatever, ce fabricant de voitures-là, lui, il sait comment sa voiture fonctionne. Il sait qu'à un certain nombre de kilométrages, elle est à sa pleine puissance. Il sait que cette voiture-là, si elle n'est pas garée, je ne sais pas moi, à l'ombre, dans une telle sorte de température, elle ne sera pas optimum. Notre fabricant, celui qui a fabriqué nos oreilles, nos narines, nos ongles, il connaît nos orteils. Il a même fabriqué nos cheveux. Chacun de nos cheveux il connaît. Il connaît nos reins, notre foie, notre rate, la rate, il connaît. Il connaît même le nombre de vertèbres dans notre dos. Il connaît notre genou, les or il connaît les ongles, il connaît même les, les intestins qui sont à l'intérieur de notre corps il connaît même les, les vaisseaux sanguins qui fonctionnent à l'intérieur de notre... Est-ce que vous imaginez la surpuissance de ce fabricant C'est un fabricant non, il a connu tous les détails il a même fait en sorte que l'homme vienne dans le corps d'un homme et que cet homme soit capable de pousser même un enfant, l'être humain est capable de créer un être humain, 1, 2, 3, 5 on a vu même récemment une maman qui a mis au monde des quintuplés, c'est possible donc ce fabricant là d'une intelligence même surnaturelle, surpuissante et capable de vous dire que non, lui il te dit que pour fonctionner, il faut que tu sois quoi Toujours joyeux. Il te dit que c'est la joie là qui est un bon remède pour toi, médicament. Médicament. Il dit la joie est ton médicament. Non, mais non. Quand il a fini de nous dire son objet, il est, est dans la joie ou bien Même si la tristesse veut venir s'imposer, tu dis hey, écoute-moi, je sais que tu existes, oui c'est vrai, on peut pleurer. C'est vrai, mais dans mon âme là-bas, là, je veux lui commander la joie. Je veux commander à mon âme d'être dans la joie parce que si je, si je m'apitoie, parce que si je reste dans la tristesse, même mon corps peut commencer à se sentir malade. Même mon corps peut commencer à se sentir détruit. La joie est une puissance, quelles que soient les circonstances. Je connais une maman, oh, et vraiment, je présente mes condolences à cette famille Kazadi. s'ils si nous entendent, une maman qui est partie à la suite de son fils qui est décédé trois jours avant. La tristesse avait envahi son âme et son corps. Elle n'a pas supporté la tristesse de voir son enfant partir. Cette pauvre maman est partie trois jours après. Nous avons été tous en un dans une tristesse absolue de voir deux décès dans une même famille. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore enterré le fils que la maman décédait. C'est un, c'est une détresse incroyable pour le père qui est encore là, pour les quatre autres enfants, les cinq ou les six, les cinq autres enfants qui sont en vie. C'est pour vous dire à quel point est-ce que la tristesse peut être véritablement un poison pour l'âme, un poison pour le corps. Et même dans les circonstances terribles de nos vies, oui, c'est vrai que des fois nous pouvons être sous le choc. Nous devons commander cette joie. Que cette joie prophétique-là, que d'autres ne sont pas capables d'expérimenter parce qu'ils ils sont véritablement dans, dans, dans, dans des détresses incroyables. Que nous puissions la leur communiquer. Que je prie aujourd'hui que ce soir nous puissions être des vecteurs de joie pendant toute la semaine qui va euh, s'écouler là. Que nous puissions être des vecteurs de joie pour ceux qui ne le peuvent pas. Que nous puissions être... Euh, des avions, donc la piste d'atterrissage est déjà établie, n'est-ce pas Que nous puissions maintenant être des avions qui vont transporter la joie qui vient du ciel. Que la joie qui vient du ciel nous habite d'une manière surnaturelle. Même si on les gens commencent à dire « Oh, mais comment tu ris Toi, tu souris tout le temps, tu es bête ou quoi ?» Parce qu'il y a des gens qui disent « Mais pourquoi tu souris bêtement ?»« Toi, tu es seulement joyeux, quel que soit, tu ris seulement. » Moi, on m'a souvent dit ça. « Tu es là, tu ris seulement. »« eh je ris seulement. » Je connais. Parce que je sais que... Dans de nombreuses circonstances, il vaut mieux maintenir la joie vivante efficace parce que elle est un remède véritable. Alors véritablement, comment j'aime me me dire véritablement quand je, je je prie hein parce que c'est la vérité qu'elle a la vérité est différente des réalités que nous vivons. Donc véritablement cette joie là non qu'elle nous habite et qu'elle puisse véritablement bon, véritablement encore être notre partage et je veux donc continuer de louer notre Dieu. Je veux continuer de pouvoir proclamer sa grandeur. Je veux continuer de pouvoir chanter ses louanges. Je veux continuer de pouvoir dire à quel point ce que notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu fort, est un Dieu puissant, surpuissant. Je veux continuer de pouvoir véritablement me pencher devant lui et que sa présence continue de nous envahir. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons expérimenter le Saint-Esprit qui vient transformer nos circonstances, qui vient transformer notre réalité. Ta présence me fait du bien, ta présence oh, me fait du bien. Oh ta présence me rassure. Oh Jésus oh, oh me fait du bien. Yes, ta présence oh, me fait du bien. Oh, ta présence me donne la joie. Ta présence me fait du bien. Oh, Jésus, oh, oh, oh, me fait du bien. Yes. Ta présence, Jésus, me console. Ta présence, Jésus, me rassure. Oh, oh, oh, oh, ta présence, me guérit oh Jésus oh, oh, oh Me fait du bien Ta présence Me fait du bien Ta présence Me fait du bien Oh Ta présence Oh, oh Me fait du bien Oh, Jésus oh, oh, oh Me fait du bien ta présence, oh, me grandit, ta présence, me grandit, oh, oh. ta présence, oh, me bénit, oh, Jésus, oh, oh, me fait du bien ensemble. Ta présence, me donne la joie, ta présence. Me donne la joie oh, oh. ta présence me donne la joie oh. jésus oh, oh. donne moi la joie ta présence oh me fait du bien ta présence oh me fait du bien oh. ta présence oh me bénit oh. Jésus, oh, oh, oh, me fait du bien. Hey, hey, ta présence, oh, me fait du bien. Oh, ta présence, oh, me fait du bien. Oh, ta présence me fait du bien. Oh, Jésus, oh, oh, me fait du bien. Ta présence, oh, me bénit. Ta présence, oh me console. Oh, oh, oh, ta présence me console. Oh, Jésus, oh me fait du bien. Amen pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Permets que ta présence ne nous quitte pas. Permets que cette présence-là nous garde auprès de toi. Nous garde, Seigneur Jésus, dans cette chaleur. Nous garde dans cette consolation. Nous garde dans cet amour. Nous garde dans cet espoir. Nous garde dans cette joie. Que ta présence nous garde auprès de toi. Que cette présence, ô oh Dieu de gloire, transforme les circonstances de nos vies. Que cette présence maintienne la puissance et la flamme de notre prière, de notre cœur Adorateur, que notre cœur d'adorateur au oh Jésus transforme nos maisons, transforme nos foyers, transforme nos enfants, transforme nos atmosphères de travail, transforme nos atmosphères sociales, transforme nos projets, afin que toute chose soit faite pour la seule gloire de Ton Saint. Non, toi seul Tu dois être honoré, toi seul Tu dois être glorifié. Toi seul, tu dois être élevé. ô oh, Jésus, je te rends grâce, Père. Tu es tant fidèle que nous ne pouvons pas nous arrêter de te louer, de te glorifier. Notre gratitude en ton endroit, Seigneur, est grande. Et nous voulons véritablement te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes d'avoir des circonstances transformées au travers de la louange qui sort de notre bouche. Et nous voulons te dire merci. oh comment allons-y aïe les circonstances et dire autre chose. Sois pleine gratitude. Dis merci. Compte tes bénédictions une par une. Tu vois à quel point tu es reconnaissant. Tu es même joyeux. Aïe! dis merci. Manifeste ta gratitude envers ton Dieu. Dis-lui pourquoi tu lui dis merci. Tu verras que lorsque tu comptes tes bénédictions, les unes après les autres, la joie va monter dans ton cœur parce que tu te rends compte à quel point est ce que ton Dieu t'aime, la faveur qu'il t'a faite, ne serait-ce que le souffle de vie. Ne serait-ce que de pouvoir ouvrir tes yeux ce matin, de pouvoir marcher sur tes deux pieds, de pouvoir élever la voix, de pouvoir le louer avec ta voix, tes mains, tes jambes, de pouvoir l'élever même dans ton cœur. Ah, c'est une grâce, hein? De pouvoir élever son sein, on dit merci. Aïe! Oh, oh, oh la like go. Oh, hey. Aïe. Oh, ayo. ce que Dieu fait à ah, Jésus est inimaginable. Ah, ce que dieu l'a là, fait là-haut. Hey, hey, hey. Personne ne peut l'imaginer Ou bien tu peux imaginer <rire> Ce que ton papa fait Yes, écoute ça Est inimaginable On peut pas penser même à ce que Dieu fait Personne ne peut l'imaginer <rire> Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser même imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Tu quoi? Non, dis-moi, toi, tu pensais quoi? Bon, laisse-moi te dire, ton papa va au-delà. Ça te met faire dans la joie? Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Ce que Dieu fait là est inimaginable. Ce que Dieu fait là, et hey, hey. Ce que Dieu fait là est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser.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 Ce que Dieu va faire pour toi cette semaine là qui arrive là Oh, tu ne peux même pas imaginer Je le proclame prophétiquement Ce que Dieu va faire est inimaginable Ah oui, ce que Dieu va faire tu ne peux même pas Écoute ça, l'imaginer Il va faire au-delà de ce que tu peux imaginer Même penser, écoute ça il va faire au-delà, bien au-delà, de ce que même tu pouvais rêver. Alors tu rêves quoi rêve ce soir, ça va aller au-delà. Yes ce que tu fais, c'est de mettre une nouvelle parole dans ta bouche Pour que tu aies une louange qui sera sans cesse Et que ce sera une joie qui va se manifester en toi Tu vas proclamer, les gens vont dire Mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a Cette joie qui va se manifester en toi C'est ce que ton Dieu va faire cette semaine et au-delà Écoute-moi, cette joie est en train d'arriver vers toi Tu n'y peux rien, ça ne dépend plus de toi C'est terminé Tu as élevé la voix, c'est fini tu as déjà préparé le terrain, ça y est, c'est fait Alléluia, chante sa joie Tu sais ce qui va arriver maintenant, mon frère, ma soeur Laisse-moi te dire, voilà ce qui va se passer Tu ne pourras pas faire autre chose que de proclamer sa bonté Et tu vas chanter les bontés de ton Dieu Écoute, tu parleras de sa bonté C'est toi qui vas faire ça et de sa fidélité. Et tu diras toi, toi, toi, Ce que Dieu a fait pour toi. Ha. Ah. Et tu proclameras La grandeur de son nom. C'est ce que tu vas faire. Yes, tu vas le faire. Il t'avait dit de parler de sa bonté. Ah, il va t'exaucer, laisse-moi te dire toi qu'il like maintenant. Et tu diras tout haut, oh, tu diras tout haut, oh, tu diras tout haut. Oh. Ah oui, vraiment, il t'a exaucé. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, oh, tout haut. Oh. Ce que Dieu a fait pour moi Je proclamerai La gloire de son nom Il m'avait dit de compter sur ta bonté Oh, il va t'exaucer Écoute-moi, toi qui like là-bas Et tu diras tout haut tu diras tout haut, oh, oh, oh, oh, ah oui, Dieu m'a exaucé, <rire> et tu diras qu'il est bon, oh, mon Dieu, tu es bon, oh, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, et tu diras tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ma santé. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour mon travail. Tu es bon pour mes affaires. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, tu seras dans la joie, il est bon, tu seras dans la joie, tu seras dans la joie, car il est bon pour toi, tu seras dans la joie, je proclame la joie, et tu seras dans la joie, oh ton Dieu, il est bon pour toi là-bas, il est bon pour... Ta famille, il est bon. Yes. Oh, notre Dieu, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon. Et Jésus, il est bon. Oh, mon Dieu, il est bon. Oh, mon Dieu, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Oh, mon Dieu, il est bon. Oh, mon Dieu, il est bon. Oh, mon Dieu, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon. Alléluia. Il est bon, oh mon dieu, il est bon, oh mon dieu, il est bon, hé hé hé! Il est bon pour nous, il est bon pour nous, yes, hey. il est bon pour nous, il est bon pour nous, hé hey, hé! Hey. Il est bon, alléluia, le Seigneur est bon, il est vivant, il est glorieux, il est merveilleux, il est magnifique, il est exalté, il est glorieux, il est bon, il nous apporte la joie, que cette joie ne vous quitte plus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.